Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de mon indicateur SDI. Alors c'est un indicateur que j'utilise depuis de nombreuses années et donc il y a moyen de le commander mais surtout je l'offre avec mes formations. Alors quelle est l'origine de cet indicateur SDI Donc vous le savez peut-être j'ai commencé le trading, à me former au trading en 2008 donc ça, ça remonte déjà à plus de de 10 ans et c'est avec Mostafa Belkayat, c'est la première personne que j'ai contacté Donc j'avais cherché sur internet des traders que je pouvais contacter et donc la première personne que j'ai contacté c'est Mostafa Belkayat qui m'a invité au Maroc donc chez lui à Marrakech. J'ai commencé à travailler avec lui donc pour faire la promotion de son indicateur centre de gravité. Donc je l'aidais euh, lorsqu'il avait des clients qui souhaitaient qu'ils soient installés sur leur ordinateur comme j'avais des connaissances euh, en informatique et bien je l'aidais donc à faire ça, à faire euh, la promotion de cet indicateur. Indicateur qui a été fort euh, critiqué d'ailleurs puisqu'il il il retraçait donc euh, il changeait vraiment les, euh, sa forme au cours du temps donc euh, en fin de compte ce n'était peut-être pas un indicateur extraordinaire mais bon ça a été donc mes débuts dans le trading avec Mostafa Belkayat. Après il m'a introduit aussi, il m'a invité au salon du trading à Paris. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes débuts et après j'ai commencé avec des, des robots de trading robot de trading qui ça ne s'est pas très bien terminé finalement parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances dans le trading et il y avait des développeurs qui me, qui me proposaient donc des, des robots de trading. Moi j'avais des connaissances en marketing et c'est comme ça que j'ai fait mes débuts mais le problème c'est que c'était ces robots, c'était des martingales, tous des martingales donc ça, on, ça semble très bien fonctionner. Et puis à un moment donné, quand le marché, euh, le marché part très fort dans un sens et ne se retourne pas et eh bien vous faites exploser votre compte de trading. Donc j'ai abandonné les robots de trading et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'essaye de me former, bien comprendre le trading et j'ai cherché des formations et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé euh, Tamikabash. Donc, euh, qui en était à ses débuts dans les formations? C'était en 2012 à ce moment-là, donc quelques années après. Donc il était en train de commencer ses euh, formations au, au trading. J'étais un de ses dix premiers étudiants. Donc euh, je faisais partie vraiment des, comme, comme il nous appelait, les piliers de la TKL. Donc euh, on l'aidait à développer. Euh, sa plateforme de vente de formation. Donc euh, il a eu un peu de mal au début, il a changé enfin bref, il développait les choses de cette manière-là et il a eu de plus en plus de clients. Et si vous le connaissez un petit peu, si vous connaissez les formateurs sur, sur internet vous devez savoir où il est arrivé, à quel niveau. Et donc moi j'ai suivi euh, sa formation pendant 16 mois. Donc de 2012 à 2013, il a fait une interruption parce que son père est décédé. Donc ça a duré 16 mois. Et donc sa formation était assez simple, assez basique. Donc il utilisait quelques moyennes mobiles. Et puis l'indicateur RSI et l'indicateur stochastique. Et donc c'était là-dessus qu'était basée sa formation. Donc 16 mois pour... Pour essayer de nous transmettre cela mais c'était très basique et en fin de compte je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc mais il y a quand même des choses qui étaient, qui étaient valables dans, dans sa formation à savoir que au niveau de l'indicateur RSI euh, donc il, il expliquait que lorsque le RSI était au-dessus de 50%, euh, sur le, le 15 minutes principalement et eh bien c'était euh, le moment d'acheter. Donc euh, on regardait également le stochastique au-dessus de 50% en 15 minutes c'était le moment d'acheter. Donc c'était basé euh, essentiellement là-dessus. Euh, donc moi je me suis dit il fallait regarder également le RSI sur d'autres unités de temps et à ce moment-là je me suis dit bon ben, ce serait intéressant plutôt que de voir naviguer d'une unité de temps 15 minutes euh, ou une minute ou deux minutes à une heure etc. Pourquoi ne pas avoir un indicateur qui nous indiquerait donc sur, sur toutes les unités de temps comment se trouve le, le, le RSI par rapport aux 50% Et c'est là que l'idée m'est venue donc de développer cet indicateur SDI, de le faire développer parce que je n'avais pas les, les connaissances suffisantes pour le pour, euh, donc le programme moi-même. Donc j'ai investi là-dedans, j'ai fait développer cet indicateur SDI qui s'est avéré être effectivement euh, efficace à ce niveau-là pour nous donner les informations d'un simple coup d'œil euh, comment, euh, comment se trouve le, le RSI sur les différentes unités de temps. Et, bon quand Tami Kabash a vu euh, ce que j'avais développé, Bon, ça ne lui a pas beaucoup plu ça c'est son problème. Moi je me suis rendu compte que enfin, c'était une information qu'on trouvait partout gratuitement sur, sur internet. Tamika estimait que c'était 50% de sa formation qui se trouvait dans cet indicateur SDI. Bon ben à l'époque moi j'ai payé 2000, euh, 2870 euros je crois à sa formation. Euh, après il est monté je crois à 8000 voire 10 000 euros également pour sa formation. Moi je n'ai pas suivi parce qu'à la fin de, de la formation où on n'avait pas des résultats fantastiques, il demandait encore 4000 euros pour, pour poursuivre ses formations. Je me suis dit euh, bon c'est assez, il <rire> faut, faut quand même rester sérieux, euh, sa formation n'était pas fantastique. Donc euh, moi j'ai laissé tomber j'ai continué à me former de, de mon côté. Donc parce qu'on euh, sentait bien les limites et surtout euh, il n'avait jamais tradé en live pendant les, les 16 mois de formation. Donc euh, là je commençais à avoir de sérieux doutes sur, sur ses capacités euh, de trader. Donc euh, euh, moi j'ai laissé tomber et euh, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver autre chose parce que sa, sa formation euh, c'était surtout du marketing, c'était vendre ses formations. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Mais euh, lui n'a jamais, jamais tradé efficacement et deux fois il a participé à des compétitions de trading au salon du trading à Paris et il s'est fait, fait éjecter immédiatement. Donc euh, je suis convaincu que ce n'a jamais été un bon trader et qu'on qu n'arrive pas à avoir de bons résultats avec, euh, avec sa méthode de trading qu'elle est beaucoup trop basique et pas efficace. Mais disons que la base donc cet indicateur SDI que j'ai développé je pense qu'il peut quand même être utile et euh, moi je, je l'offre à mes étudiants. Donc euh, vous voyez ici les, je l'offre aux, aux personnes qui, qui achètent mes formations donc j'ai plusieurs, plusieurs formations donc euh, formation scalping puisque j'ai continué à me former pendant plusieurs années euh, donc après la formation euh, TKL donc de Tammy Kavach, donc euh, je me suis rendu compte que c'était surtout le scalping qui était intéressant et donc euh, j'ai continué à, à me former de cette manière-là en me focalisant sur le scalping et donc euh, également euh, j'ai étudié l'indicateur Ichimoku et c'est ce qui m'a permis de commencer à avoir de très bons résultats et de transmettre cela à mes étudiants qui eux aussi ont commencé à avoir de très bons résultats. Alors bon on ne devient pas un excellent trader en quelques jours, ça demande du travail mais le tout est d'avoir des bases et de se former efficacement et au fur et à mesure des années vous arriverez à devenir un bon trader. Donc pour en revenir à mon indicateur SDI, vous le voyez ici. Donc nous sommes ici sur, sur le DAX donc c'est un indicateur euh, qui pour le moment euh, ne fonctionne que sur la plateforme MT4. Donc nous sommes ici sur la plateforme MT4. J'ai essayé de le faire développer sur ProRealTime, malheureusement on m'a répondu que dans la version actuelle de, de ProRealTime, il n'était pas possible d'indiquer des informations qui provenaient d'une autre unité de temps. Donc je ne sais pas si à l'avenir ça va être possible. J'ai un étudiant qui est parvenu à développer donc mon SDI, mon indicateur SDI sur une autre plateforme, je ne me souviens plus de laquelle mais bon c'est possible apparemment de, de le développer sur certaines plateformes. Le principe étant, étant fort simple puisque ce qu'il qu faut faire, c'est euh, arriver à démontrer donc que par exemple ici vous voyez sur le mensuel, le weekly, le daily, le H4 et le H1 et jusqu'au M30, le RSI est sous les 50% et il est au-dessus de 50% euh, au des, donc sur les unités de temps M15, M5 et M1. Et donc il va évoluer au fur et à mesure de l'évolution du marché et vous donner ainsi des indications. Euh, vous voyez ici on est donc bien sûr sur, le, sur un marché très haussier et sur le Dax et les unités de temps sont vertes sur tout. Euh, sur, donc le RSI est au-dessus des 50% sur toutes les unités de temps. Donc euh, avec le temps ça peut varier, sur une même journée ça peut varier aussi. Euh, bien sûr le mensuel il ne va pas changer euh, du jour au lendemain. Mais ça vous donne donc une indication et ça vous évite de devoir aller chercher sur différentes unités de temps, euh, changer pour voir comment est le RSI. Ça vous permet également d'éviter de, de, de forcément mettre le RSI. Donc on peut le mettre ici mais c'est un indicateur de moins que vous devez mettre sur votre, sur votre plateforme. Donc vous voyez ici le RSI, si je le rajoute je mets les 50% voilà et vous voyez sur n'importe quelle unité de temps, ici on est le M15 et bien vous voyez que le RSI est au-dessus des 50% peu importe l'unité de temps donc vous voyez que le RSI est toujours au-dessus des 50% et cette information-là vous est donnée par l'indicateur SDI. Donc cet indicateur vous pouvez modifier les couleurs donc si je regarde ici donc l'indicateur SDI très facile d'installer comme n'importe quel indicateur sur MT4. Donc vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le coin dans lequel vous souhaitez le mettre. Voilà donc il est ici, ici à gauche donc si je veux encore le changer. Là voilà, je vais le mettre ici, on va mettre 3 voilà oui vous, vous pouvez changer le positionnement sur l'écran en fonction euh, de comment vous souhaitez qu'il apparaisse et euh, vous pouvez changer également les couleurs des lettres, les couleurs euh, plus ou moins verts euh, ici. Donc vous pouvez changer tous ces paramètres sur euh, cet indicateur. Vous pouvez même changer si vous voulez la, la période. Moi je laisse par défaut donc euh, les 14 la période par défaut du RSI. Vous pouvez même changer les, les 50% si vous voulez qu'il vous donne un signal avant ou après changer les couleurs. Donc je pense que c'est un indicateur qui peut vous aider et ça vous évite donc de, de devoir charger votre, votre écran avec un indicateur de plus. Moi ici j'ai le stochastique que j'aime beaucoup. J'ai quelques moyennes mobiles ici et j'ai les bandes de Bollinger et les bougies euh, donc les bougies euh, japonaises ici. Maintenant dans mes, autres, dans mes formations vous verrez encore d'autres indicateurs que j'utilise qui nous donnent des informations très intéressantes euh, et qui vous permettront donc d'avoir euh, des bons résultats et d'apprendre des méthodes de trading efficaces. Voilà donc ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler de, de cet indicateur SDI, la raison euh, donc euh, de la création, l'origine de, de la création donc je vous rappelle selon Tami c'est 50% de sa, formation, de sa formation TKL donc ce petit indicateur SDI donc, si vous, si vous voulez euh, l'acquérir et avoir d'autres informations très intéressantes pour devenir euh, un bon trader eh bien vous avez euh, un lien sous cette vidéo vers euh, mes formations donc, et vous recevrez euh, cet indicateur euh, SDI en cadeau avec euh, mes formations ici. Donc je vous conseille ma formation scalping donc vous avez 1, 2, 3, 4 ce sont des évolutions de, de ma formation Scalping et euh, vous avez ma formation 1, 2, 3, 4 plus Ishimoku et donc je continue, je, je suis en train de préparer ma formation 5.0 qui vous donnera également donc encore une évolution mais vous aurez toujours droit à donc euh, cet indicateur SDI que je vous donne en cadeau euh, avec ma formation et qui je pense est un indicateur qui, qui vous aidera. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez la si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à me faire des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, euh, suivez mes vidéos, donc on est sur, un, sur, les, sur le Dax, on est sur un, un endroit très intéressant, on va voir euh, ce que va faire... Euh, ce, que va faire le marché donc euh, on voit bien la très grosse chute euh, due au coronavirus et puis les banques centrales qui ont soutenu le marché. Je pense qu'elles ne vont pas euh, arrêter de soutenir les marchés donc euh, est-ce qu'on va encore aller plus haut euh, En tout cas pour le moment moi je vous déconseille euh, de vendre parce que comme vous le voyez on a un SDI qui est très très vert partout. Donc il est vert pétant <rire> sur toutes les unités de temps donc euh, ne vendez pas pour le moment, attendez et surtout euh, apprenez euh, à trader avec euh, des formations efficaces qui vous donneront des bons résultats et qui vous permettront de commencer à entrer dans scalping et peut-être euh, après faire, euh, faire un bon trade. Vous voyez ici le mouvement qu'on qu a eu ici donc assez impressionnant on est en weekly ici vous voyez euh, si on regarde en mensuel donc les bougies qu'on a eues ici et puis un retour ici donc il euh, y a moyen de tirer son épingle du jeu euh, si on apprend à trader efficacement. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir